Alors effectivement, je suis chef d'orchestre, je suis compositeur. Mon, mon, métier, de, mon métier de chef d'orchestre va m'amener, pour, pour, pour situer très rapidement par exemple par rapport à cette saison, je suis chef associé à l'Orchestre national à Thessalonique, en Grèce. Euh, je suis avec l'Orchestre de chambre de Hong Kong au mois de mai. Je suis artiste associé à l'Opéra de Limoges. Donc voilà, donc je suis sur des répertoires effectivement de musique dite. Classique, beaucoup de lyriques, beaucoup d'opéras, beaucoup de voyages. Je suis à l'opéra de Glasgow également euh, en février. Mais aussi, j'ai la chance d'être administrateur d'un projet culturel, un projet de territoire. C'est une saison musicale et un festival qui s'appelle L'Abeaum en musique en Ardèche. Et par le biais de cette structure, en tant qu'artiste et en tant qu'administrateur de projet, on a développé en cinq ans un très gros projet d'éducation et d'action culturelle, ce qu'on appelle les projets EAC ou CTEAC avec l'État, avec la DRAC, ce qui nous permet d'être à longueur d'année sur des projets assez, assez riches, humainement, artistiquement, auprès des MEX, auprès des EHPAD, auprès des IME, auprès des CHRS, auprès de, de beaucoup d'instituts comme ça. Et ça, ça donne du sens à nos métiers d'artistes, surtout depuis que la crise Covid est passée par là. Mais je, je, je, je vous en reparlerai dans le courant de mon propos. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir... Bah, une trentaine d'amis qui, qui, qui me font confiance depuis pas mal d'années, depuis 14 ans, ça s'appelle « Les voix en aparté ». Ce sont 30 chanteurs qui viennent de, de Savoie, de Bourgogne, d'Ardèche, qui se réunissent plusieurs week-ends par an. Et le but de ce cœur de chambre, c'est uniquement d'être présent pour des causes solidaires, c'est-à-dire la levée de fonds, bien sûr, mais surtout de contribuer à rapprocher des publics. C'est-à-dire que quand on fait un concert sur lequel on sollicite une levée de fonds, c'est bien, c'est intéressant, c'est important, bien sûr. Mais si en plus les publics pour lesquels on destine ces fonds peuvent être présents, eh ben, la part de beauté qui devrait animer ce monde, c'est pas mal quand même. Quand on arrive à l'inviter sans stigmatiser qui que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est pour, pour me présenter très, très, très, très rapidement. Alors. J'exerce le métier de compositeur aussi, chef d'orchestre, directeur artistique. Et puis, je m'adonne en parallèle, depuis une dizaine d'années, à l'exercice qui va être le mien avec vous aujourd'hui. Et que je vis, moi, comme une pratique miroir, comme une pratique réflexive. C'est-à-dire, je sais exactement où est mon métier. Mon métier, c'est d'être musicien. Mais on me donne parfois la possibilité d'interroger ce métier, d'interroger cette vocation. Le monsieur de ce matin n'est plus là, mais quand même. <rire> d'interroger, en tous les cas, ce qui m'anime. Ce qui m'anime, euh, et de le mettre en, en parallèle, en miroir, avec d'autres endroits de l'existence, d'autres personnes rencontrées. Et cette pratique réflexive, euh, elle donne la possibilité de rencontre humaine, avant tout. Et en fait, je me rends compte bien souvent, ce que vous savez déjà, c'est que c'est quand même des mêmes choses dont nous parlons, avec des vocabulaires et des temporalités différentes. Voilà. Mais j'étais avec vous dès ce matin et j'entends beaucoup de choses et je m'enrichis aussi de, de, de, de ces moments-là. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, mais à travers ce que j'appelle les différentes topographies de l'existence puis des difficultés liées, euh, entre autres, à la crise sanitaire de ces dernières années, ça a vraiment affecté le monde artistique et donc mon évolution personnelle, j'ai surtout appris comment aimer ce que je faisais et surtout comment continuer à aimer ce que je fais et que j'ai entrepris et bâti depuis des années. Alors je vous dis comment aimer, apprendre à aimer, alors tout ce qui est relation amoureuse, c'est compliqué. Les Anglais désignent par « conducteur » celui qui conduit, celui ou celle qui conduit l'orchestre. « Conducteur », c'est celui qui montre une direction, c'est celui qui conduit. Les Allemands, encore plus précis, disent « dirigent » la personne qui montre une direction aux musiciens. Nous, en français, on dit le chef, le chef d'orchestre, ce qui sonne avec une petite connotation un peu aride d'emblée, mais moi j'aime bien cette notion du conducteur. Quand je dirige en Grande-Bretagne, en Écosse, le conducteur, il a comme premier collaborateur le premier violon, le violon solo, vous savez, la personne qui est juste sur ma gauche, que les Anglais nomment leader. Le leader de l'orchestre, c'est le violon solo. Et il travaille de concert, là aussi les mots c'est sympa, avec le conducteur, avec le chef d'orchestre. Dans l'action de diriger, il y a pour moi, au-delà de la dimension artistique, une interrogation profonde et permanente. C'est comment créer les conditions du son et comment ensuite établir la construction de la polyphonie. Il me faut aussi savoir pourquoi je désire précisément tel matériau sonore telle sonorité pour l'orchestre Pourquoi Pourquoi je désire ça Je ne dirige pas pour assouvir une envie plus ou moins instinctive qui me mène à devenir un coordinateur de la polyphonie, mais parce que je suis continuellement en recherche de réponses à ces deux questions. Comment créer les conditions du son et comment établir la construction de la polyphonie Je crois qu'à ce jour, c'est sur ce socle qu'il met aujourd'hui à mon âge, possible d'identifier et de nommer ce que je suis parvenu à entreprendre et la manière dont j'ai commencé à écrire mon parcours dans un temps long. Alors, Je commencerai donc par des questions. La première, qu'est-ce que c'est qu'un orchestre Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre Et que cherche à traduire sa présence C'est-à-dire, quelle est son identité Parce que le chef sans l'orchestre, ça n'existe pas. Il n'y a plus d'identité. Donc, quelle est l'identité du chef d'orchestre et quelle est son utilité Et puis, je me tournerai vers la partition qui recueille les codes de l'œuvre musicale autour de laquelle se réunit cette communauté de destin qui finira, on l'espère, par prendre le nom d'orchestre. Mais je m'orienterai aussi vers la vibration et la résonance qui vient un peu tout... Euh fertiliser sur cette, cette réflexion assez large. Qu'est-ce qu'un orchestre Le mot « orchestra » désigne au départ non pas la réunion de plusieurs instrumentistes qui jouent ensemble de la musique, mais un espace. Celui compris dans le théâtre, entre les spectateurs, là où vous êtes par exemple, et la scène. On peut imaginer que ce parquet, c'est l'orchestre. La scène, elle, elle est dévolue au cœur et aux acteurs, donc à l'action. L'objet premier ne serait donc pas une formation instrumentale, mais un espace, un espace où peut apparaître, se faire entendre le fruit du travail de ces musiciens, lequel travail va permettre le récit, c'est-à-dire l'incarnation de la vie dans un discours qui peut être épique, tragique, héroïque, comique, et porté par d'autres sur scène, en l'occurrence les acteurs et les danseurs. Et l'existence de ce propos musical va permettre d'incarner et d'exister sur la scène. Un orchestre est une organisation complexe avec ses hiérarchies, ses chefs de pupitre, ses solistes, ses règles, son histoire et ses traditions. L'existence d'un orchestre, souvent au sein d'une ville, traduit le désir qu'il y a eu de fonder en un lieu et auprès d'une population une dynamique, en l'occurrence artistique, répondant à un besoin identifié. Un besoin d'éducation, un besoin de divertissement, un besoin moins souvent prononcé, mais c'est quand même bien cela qui est intemporel et universel, un besoin de s'élever ensemble. Et la vocation, je reprends ce mot que moi j'aime bien personnellement, la vocation de cet orchestre est quand même de devenir un bien commun. L'orchestre est aussi une conjugaison savante et équilibrée qui regroupe les notions de métier d'habileté et de connaissances, lesquelles sont mises au service de la réalisation d'un objet façonné. Il importe donc que l'orchestre auprès de ses publics soit pleinement reconnu comme un pôle ressource, en pleine possession d'outils et de compétences au service de ses missions et de son bassin d'implantation. Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre alors, commençons par dire peut-être que le navire préexiste au capitaine. Le capitaine n'est que le dépositaire des moyens offerts par le navire, le temps d'une exploration, et il n'en est ni le propriétaire, ni le concepteur. Les temporalités des missions du chef d'orchestre sont plurielles. Le temps d'une production, comme directeur musical invité, de quelques jours, pour la réalisation d'un concert, d'un concert symphonique, à plusieurs semaines pour le montage d'un opéra, voire de plusieurs saisons, en qualité de directeur artistique, lequel, sur la base d'un projet spécifique et d'un cahier des charges, proposera des orientations visant continuellement à renforcer l'adéquation de l'orchestre avec son territoire et son rayonnement auprès de nouveaux publics. Inventer continuellement de nouveaux récits dans des espaces identifiés ou émergents au sein desquels l'utilité fédératrice de l'orchestre fera sens auprès d'une population. Agir artistiquement et politiquement en se conformant soi-même au mouvement et non en se contentant de l'observer. Artistiquement, politiquement et Économiquement, l'expression musicale vivante, offerte en partage et ouverte sur le monde est la seule raison de la réunion de tous les talents conjugués de l'orchestre et des moyens qui lui seront dévolus. Y a-t-il besoin de leadership Oui, je le pense, précisément parce qu'il faut incarner le mouvement et sa coordination. Il s'agit là d'endosser une responsabilité, non d'exercer un pouvoir, bien évidemment, cette responsabilité du directeur musical, quelle que soit la temporalité, encore une fois, du projet qui lui est confié. La responsabilité du directeur musical ou du directeur artistique, c'est aussi celle qui protège l'intégrité de l'orchestre concernant la bonne réalisation de ses missions. Mais ce directeur est aussi garant de la préservation de tous les espaces de créativité qui permettront d'inventer de nouvelles voies d'exploration. Le besoin réel, de ce que j'appelle une verticalité objective, responsable de la mise en œuvre du projet musical, et dans le respect des temporalités au sein desquelles nous nous sommes engagés, le chef et les musiciens. En l'absence de leadership, l'orchestre court le risque de commenter et de réagir aux événements selon des perceptions individuelles, et des émotions qui n'auront pas été suscitées par une exploration collectivement maîtrisée. Ce qui aboutirait, pour le chef d'orchestre, à chercher un équilibre artificiel et permanent entre toutes les idées musicales présentes, entre toutes les parties en présence, même antagonistes. C'est-à-dire la recherche d'un consensus au mieux pacifié, mais sans âme, et qui n'ose plus énoncer une direction. Dans le meilleur des cas, le chef d'orchestre se contenterait d'indiquer et de reprononcer auprès de l'orchestre les codes contenus dans la partition, sans leur donner vie, sans engagement particulier de sa part, sans parti pris. Ce n'est ni un projet, ni une vision. Ce serait une mécanisation du geste qui s'avérerait désastreuse à court terme, piégée par le productivisme et une uniformité certaine. En refusant le consensus de l'équilibre entre toutes les idées, et toutes les idées ne se valent pas, le champ de la conscience entrevoit déjà ce qui est parcouru et bien sûr ce qui reste à parcourir. Les idées ne sont enrichissantes que dans un cadre concret et de mise en œuvre harmonisée. Ce cadre et cette mise en œuvre sont la raison d'être de cette fonction du chef d'orchestre. Quand on me demande quel est mon métier, j'arrive aujourd'hui à dire, je suis musicien et pas chef d'orchestre. L'orchestre est l'instrument de ma musique, mais je suis musicien. Et ma fonction en tant que musicien est d'être chef d'orchestre. Est-ce que je vais apprendre aux orchestres à jouer les œuvres Ou bien les orchestres que je dirige ne me donnent-ils pas plutôt l'occasion de me confronter à ces œuvres à travers l'identité de ces formations symphoniques, des personnalités qui les composent, de leur professionnalisme, de leur tradition et des caractéristiques inhérentes à ces ensembles et liées à leur territoire d'implantation. La symphonie de Beethoven sera jamais la même à Rio, au Caire, à Paris ou à Hong Kong. Elle ne sera pas non plus la même à Lyon, à Limoges, à Bordeaux ou à Rennes. Et on parle de la même partition. Arrivant devant les musiciens pour une première répétition, je dois tout d'abord déployer une grande économie de parole et faire preuve d'une capacité à un silence constructif qui s'opposera d'emblée à toute velléité de gesticulation de ma part. Avant de prescrire, je dois écouter, c'est-à-dire mobiliser tout le champ sensoriel et cognitif qui est le mien, autour des propositions sonores des musiciens. Ce qui est totalement différent d'entendre, qui ne recoupe qu'une fonction auditive passive où l'analyse n'est pas prescrite. Or, écouter engage. Simultanément à l'écoute, je dois assimiler ce que je perçois, proposer, essayer, puis ajuster. Dans le même temps de cette répétition, là d'ailleurs où les Anglais disent « rehearsal », c'est-à-dire on éprouve et les Allemands disent « probe », on tente, c'est une, une tentative. Nous, nous répétons et il faut aller au-delà du mot parce qu'on répète pas bêtement, mécaniquement les choses jusqu'à ce que euh, je ne sais pas quoi. À chaque fois qu'on va reprendre dans le travail, c'est bien pour modifier la perception et transformer quelque chose, et du geste et, et, et de l'écoute. Dans le même temps de cette répétition, il me faut affirmer et codifier chaque étape de la construction afin de réguler une vision agissante. Si ce que je prescris n'est pas immédiatement mis en œuvre, alors il y a du bluff. Les musiciens devront s'approprier cette vision agissante au fil de notre travail et du développement de notre rencontre. Je pose là un, un, un, un, une sorte d'axiome, c'est que si les musiciens ne s'approprient pas cette vision agissante, c'est que je ne fais pas les choses correctement. Dans mon acte de transmettre, dans mon acte de les emmener, dans ma gestion du temps, du... c'est que je ne suis pas là où je devrais être. Cela nécessite également une acceptation de ce qui sera imparfait et incomplet. Car la vision doit être additionnée au principe de réalité et de temporalité lesquels eux-mêmes ne peuvent être respectés que s'ils s'inscrivent harmonieusement avec les possibilités de l'orchestre, ses outils et ses compétences. Je ne peux pas faire une symphonie de Gustave Mahler en une répétition. Je ne le peux pas. Et je dirais même, je ne dois même pas le tenter. Je n'ai pas le temps, c'est impossible, n'essayons même pas. Le matériau musical que je veux donner à ressentir au public est incompatible avec d'improbables et dangereux exercices de virtuosité qui finissent par faire ressembler l'artiste à un funambule pour lequel on ne serait pas surpris qu'à chaque moment, il puisse tomber et échouer lamentablement dans sa prestation. Tout n'est pas acceptable. Et diriger, c'est aussi décider et assumer sa décision. Il nous faut maintenant accomplir la mise en œuvre de cette vision agissante dont il était question il y a quelques instants. En tant que chef d'orchestre, je n'oublie jamais que c'est le trompettiste qui porte hautement la compétence de jouer de la trompette. Ce n'est pas moi. Et il en va de même pour chaque famille d'instruments de l'orchestre. Tout comme les chœurs, les solistes à l'opéra, les danseurs du ballet. Je ne suis ni trompettiste, ni violoncelliste, ni ténor, ni danseur. Mon rôle est d'interroger et de solliciter continuellement le matériau artistique et humain pour le porter en extension de lui-même, en valorisant toutes les expressions et toutes les individualités portées par ce collectif. Je dois identifier toutes les interdépendances, les relier, les mettre en résonance les unes par rapport aux autres et ne pas chercher à combler tous les espaces de silence. C'est fabuleux le silence. On n'est pas obligé de le meubler pour dire qu'on existe. Ma vision, mon projet artistique est un acte de partage et de transmission, et il en est de même en musique comme de toutes les sources de transmission. Le principe dicte ma conduite personnelle, tandis que les valeurs forment le socle commun de l'engagement collectif, et elles sont irrémédiablement associées au mouvement. Il me faut conjuguer l'exigence du projet à une temporalité actée et garantir la fluidité de la pensée et la circulation des expressions individuelles au sein d'un collectif nécessairement apaisé et nécessairement enthousiaste. Ne pas stigmatiser, mais faire évoluer tout en évoluant soi-même. Ne pas juger, mais accompagner. Écouter et susciter une nouvelle perception. Créer un climat sincère de, j'aime bien ce mot quand même, bienveillance et d'élan constructif. Par ces conseils qui semblent ne relever que du bon sens, mais qui agissent comme des instruments de mesure, le chef d'orchestre doit lui aussi trouver sa juste place et mériter sa propre légitimité. Je voudrais maintenant avec vous avancer sur la notion d'idéal. Je vais changer le mot vision, enfin projet, vision et idéal. Je glisse vers ce mot. La partition représente ce que je peux nommer comme étant un, un édit. Elle n'est pas modifiable. Je n'ai pas le droit de changer un bémol, une croche parce que ça m'arrange. C'est pas possible. Elle n'est pas modifiable et elle permet la rencontre tout d'abord entre les musiciens, puis entre les musiciens et le public, par la diffusion de cette musique qui, enfin, va découler du travail et va pouvoir apparaître. J'ai de cette musique, en tant que chef d'orchestre, une vision que je souhaite traduire par une interprétation. C'est plus joli que restitution, par une interprétation. D'autres visions appelleront, bien sûr, d'autres interprétations. La mise en œuvre de l'interprétation, qui est la mienne, justifie ma présence auprès de l'orchestre. L'idéal, c'est la vision universelle, spirituelle, et j'ai envie de dire obligatoirement spirituelle, à quelque endroit que chacun situe sa spiritualité, contenue dans toute œuvre d'art et aussi dans toute rencontre humaine. Tout le sens de la construction collective, dans la mise en mouvement, tend vers... Une restitution idéale. Mais l'idéal ne peut pas être atteint. Cependant, nous y aspirons tous profondément. Cet idéal nous permet de nous situer individuellement à travers la distance qui nous sépare de lui. Je commence à percevoir les contours de, ma, de mon personnage, pourrait dire un comédien. Pour ceux qui pratiquent le théâtre, quand vous êtes au contact d'un texte, vous allez le vivre, l'éprouver, et puis à un moment donné, vous pouvez avoir cette sensation de « je commence à m'approcher de mon personnage ». On ne décrète pas son personnage, on le façonne avec patience. Mais encore plus jolie, cette phrase de Michel-Ange, Michel-Ange le sculpteur, hein, qui disait « chaque bloc de pierre possède une statue à l'intérieur de lui, et le travail du sculpteur est de la libérer ». Ça, moi, j'adore. Parce que le préalable est que ça existe. Et nous, notre travail est de la faire apparaître. Voilà le but, voilà le sens de notre mobilisation. Cette marche vers l'idéal, âpre, difficile, souvent abstrait. Il peut se trouver, bien sûr, des points de concordance entre l'idéal et la mise en œuvre. Mais la pleine conscience de ce rapport à l'idéal n'est possible non dans le rapprochement, mais dans l'éloignement précisément de ce but. Accomplir quotidiennement cette recherche et cette mise en œuvre d'une approche de l'idéal ou de la vision, c'est entretenir un questionnement qui revitalise le sens, mais aussi l'air et la lumière autour de nous. Alors interrogeons-nous un instant sur ce qui peut générer la perte du sens L'idéal étant inaccessible, il serait aisé et malheureux de le substituer par des règles et des lignes de conduite qui seraient octroyées à nos seules forces. Là est le danger. Contraindre, ou pire, empêcher la circulation de la pensée et combler tous les espaces dédiés au silence. Ce n'est plus de la communication, c'est de la propagande. On, avec des guillemets, pense à votre place. Il existe des orchestres heureux, mais il existe aussi des orchestres malheureux, au sein desquels le nom prestigieux de la Phalange, pas l'orchestre philharmonique de Vienne, Berlin, New York, ce que vous voulez, Radio France, son histoire et sa discographie d'anthologie se substituent à la question du sens posé au présent, tout en dénigrant toute possibilité d'interroger l'avenir. La musique se mue alors lentement en un bloc monochrome, presque immuable, et on irait écouter une symphonie de Beethoven comme on irait dans un musée. Renouer avec le sens, c'est accepter l'état de chaos, ce qui n'a rien à voir avec le néant, on est d'accord Le chaos qui est souvent celui des premiers instants d'une première répétition. Le chaos qui permet de redisposer, d'une manière renouvelée, tous les éléments dont nous disposons faisant aussi de la place à d'autres et ne conservant pas nécessairement ceux qui nous encombrent. Puis, succédant à ce chaos initial, probablement nécessaire, hiérarchiser ce qui compte pour nous-mêmes, à commencer par nos raisons d'être. Nos raisons d'être intimes, personnelles, fondatrices de nos identités et de nos parcours. C'est sur ce socle-là, respectueux tout d'abord de nous-mêmes, que nous pourrons envisager de poursuivre la mission. Un acte dédié au partage est un acte engagé et équilibré. Ce ne doit pas être un acte de sacrifice. Et cet acte collectif doit être guidé par la règle. La règle, qui est primordiale, nous accorde. Je reviendrai plus tard sur ce mot fondamental. Elle nous accorde, mais... Cette règle n'est qu'une étape, qu'un code relationnel vers un degré plus élevé. Je vous ai amené une partition. C'est le requiem de Duruflé, destiné par, euh, à être joué par un chœur de, de 80 chanteurs et orchestre symphonique, environ une cinquantaine de musiciens. Je, je dois faire ça à Lyon cette année. Euh, cette partition, si je l'ouvre, vous allez c'est une partition, voilà, il, y a, il y a des notes de musique, des barres de mesure, des, des, des signes, voilà. Cette partition ne représente en rien la musique. Par les codes qui sont les siens, elle est le support d'une pensée. Cependant, l'ensemble des éléments qui constituent un langage n'offre rien à entendre par eux-mêmes si les musiciens ne transforment pas ces codes et ces signaux en un discours sensible, coordonné par un travail commun. Ils offrent ainsi une restitution, une interprétation de cette pensée codifiée. L'orchestre symphonique, je le redis, c'est une mosaïque de talents et de personnalités lesquelles ont fait le choix d'unir leurs compétences au sein d'une entreprise commune. Chacun apporte là, dans cet espace, sa vibration c'est-à-dire la perception du monde qui l'entoure à travers ce rituel qu'est la partition et aussi à travers l'instrument de sa propre musique. Mettez un violon sur cette table, il ne jouera pas tout seul. Posez un piano ici, même un sublime Steinway de 3 km de long, il ne se passera rien. Si l'artiste, la personne, l'humain, n'est pas là. Et même le mot instrument de musique est horrible. L'instrument de torture, on dit aussi. L'instrument de cuisine. Il n'y a pas de chose valorisante dans le terme d'instrument de musique. L'essentiel, c'est la personne qui est derrière. Cette vibration dont je vous parlais, seule, sera inopérante si elle n'est pas accompagnée par une amplification, par un espace de résonance. Le son c'est la résonance de la vibration. Je vous ai amené ceci. Vous connaissez ceci Ça s'appelle un diapason. Le diapason, c'est ce qui donne le la, c'est-à-dire une fréquence à 440 Hertz. Donc c'est ce qui nous indique en gros à quelle hauteur on doit s'accorder justement pour pouvoir jouer selon le même diapason. On en a des expressions, hein, se mettre au diapason, euh, s'accorder, il y en a beaucoup de choses. Avez-vous entendu Non. Je pense que vous avez entendu. La vibration qui ne s'amplifie pas sera isolée, ne se diffusera pas et ne viendra pas enrichir d'autres espaces de résonance. Pour un orchestre, l'espace de résonance peut être un auditorium, comme c'est le cas ici, lequel devient, par son adéquation acoustique, une part de l'instrument de musique. Le public présent, lui, devient le récepteur et l'amplificateur du champ émotionnel et sensible. Dans le domaine de la facture instrumentale, pour un piano, cette caisse de résonance prend le nom de table d'harmonie. Le mot est ainsi prononcé, l'harmonie. L'harmonie signifie l'union. Au XVIIe siècle, on mettait un, j'ouvre les guillemets, un instrument d'accord. Par la suite, les musiciens ont adopté dans leur chant sémantique que le préalable avant de jouer, voilà encore un mot, était de s'accorder. S'accorder. Mais s'accorder sur quoi Uniquement là-dessus Non, s'accorder d'abord sur le désir de jouer ensemble et sur les règles du jeu. Avant de jouer la symphonie de Brahms sous le requiem de Duruflé, c'est-à-dire la, la grande œuvre, la grande fresque, euh, la grande traversée musicale, il faut que les musiciens veuillent apprendre les règles du jeu, j e désirent d'être réunis pour, avant toute chose, se regarder, s'écouter. J'ai besoin du silence pour ça. Il faut apprendre à reconnaître les faisceaux des projets individuels, des autres sources de vibrations, qui permet à cette communauté de destin, enfin, de prendre le nom d'orchestre. Cela sous-entend l'éducation, l'encadrement qui mèneront au stade que je viens de décrire. Quels sont les désirs qui nous unissent Mais aussi, quels sont les mobiles qui nous animent Ce sont deux choses totalement différentes. Les préalables à une recherche de l'harmonie sont peut-être... L'écoute, le partage, le respect et la connaissance. Une recherche, car l'harmonie ne se décrète pas. Elle est le fruit d'un travail tant individuel que collectif. Et avant de parvenir à explorer la pensée du requiem de Duruflé, avant d'être des interprètes de ces très grandes lignes, de ces architectures immenses, de ces très grands projets, on va dire, sachons aussi être des héritiers. Apprenons à ne pas nous projeter uniquement sur les architectures immenses ou à travers elles, mais aussi à demeurer en éveil et disponible pour agir dans notre champ immédiat. Aux côté du très grand récit épique, sachant aussi cultiver l'aphorisme, celui lié à la proximité, au temps nécessaire pour connaître, pour comprendre, puis pour apprendre. Privilégier tous les chemins qui mènent à l'union et à l'acceptation par rapport à ceux de la seule tolérance. L'aphorisme du bonjour, simple et chaleureux, mais chargé d'une empathie sincère, porté par une vibration juste, est souvent beaucoup plus porteur d'une promesse d'échange. Au sein de l'orchestre, le musicien est d'abord reconnu par ses pairs, avant de l'être par le public. Sans cette reconnaissance de ses pairs, il n'y a pas de légitimité. Et celle-ci sera toujours éprouvée par un travail constant, soutenu, quotidien, sur le matériau qui est le nôtre, à savoir le son et la qualité du son. Parce que le mauvais geste du charpentier peut abîmer le bois, l'impulsivité du tailleur peut briser la pierre, et malheur aux cuisiniers qui ne connaîtraient pas la valeur du temps avec précision. Or, le temps du travail et celui où nous communiquons sur notre travail ne sont pas les mêmes. Si l'énergie portée à la communication l'emporte sur le travail, nous nous inscrivons, de fait, dans la justification. Le plus nécessaire et le plus difficile dans la musique, nous dit Mozart, c'est le tempo. Pour que l'œuvre soit commune et durable, elle accepte d'être continuellement interrogée et d'être vulnérable. Surjouer la communication sonne faux. L'invulnérabilité n'est pas de ce monde. Le talent véritable du musicien est de s'ajuster continuellement aux autres talents et de savoir non seulement les reconnaître, mais aussi les valoriser à son tour, s'ajuster sans renoncer en rien à ce qui fait son identité et son unicité. Là est le talent. Ajuster, c'est tout l'art de la justesse qui permet à l'orchestre de jouer et faire sonner la musique par complémentarité, par émulation et non par injonction. L'orchestre est un corps organique dévolu à être un merveilleux passeur d'émotion en premier lieu. Le mot « émotion » qui nous vient de « moveré, le mouvement. Celui qui est en mouvement est apte à percevoir et à éprouver de l'émotion. Et l'émotion agit comme un révélateur de notre état au monde. L'enthousiasme agit comme un moteur incompressible. Le mot « grec » désigne l'inspiration, la communication entre le divin et l'humain. Le récit musical tend à incarner tout entier la concorde et l'harmonie en voyageant avec enthousiasme, à travers les émotions, les tensions et ses résolutions. En cela, le travail collectif naît de la réunion, puis de la conjugaison et de l'ajustement de l'ensemble de ses talents deviendrait une œuvre dédiée à la beauté. Et c'est dans l'expérience de cette dimension que nous parvenons à nous dépasser, à nous surprendre et à grandir. J'ai prononcé le mot « la beauté », je le pense. Nous devons travailler à la beauté du monde. À quoi d'autre voulez-vous travailler nos outils, selon le modèle de société qui se veut être le nôtre, sont peut-être, là encore, le partage, la transmission et l'acceptation de la fragilité et de l'éphémère. Notre monde est vulnérable, il est périssable, il est entièrement voué à être fragile et éphémère, humainement, écologiquement, politiquement, socialement. Ce n'est pas la performance de la reconstruction ou la prouesse technique, qui motive toute construction, c'est la volonté de rendre apparent et durable le symbole fragile d'une expression collective. Se dépasser soi-même au sein d'un collectif, comme peut-être l'orchestre, c'est savoir que chacune et chacun est autorisé, incité à prendre des risques, que l'on peut, que l'on doit oser, tenter, essayer, initier, refuser, afin d'éprouver, et de repousser les limites souvent fixées par l'habitude et bien sûr par la peur. Oui, dans l'orchestre, il nous faut prendre le risque de jouer. J'en reviens à ce mot fabuleux, jouer. Savoir, pouvoir compter sur l'indispensable, celui-là aussi je l'aime bien, bienveillance, de chacun, sur le nécessaire droit à l'erreur afin de se mettre en état de faire l'élan, le geste enthousiaste et sincère, doivent être incarnés. Peut-être on se trompera, sûrement on se trompera, j'espère bien qu'on se trompera. C'est de l'erreur et non de la faute que naît la rencontre, le partage et finalement la vision enfin renouvelée, permettant ainsi l'éveil d'une conscience heureuse et disponible. Et c'est là, les conditions, le temps d'un concert, étant enfin réunis, que pourra, peut-être, j'espère, apparaître la pensée codifiée dans la partition. C'est là que quelque chose sera susceptible de se produire. Au-delà de la répétition du mantra qui galvanise ou qui rassure, quel est l'acte que nous posons par nous-mêmes Jouer seul nourrit ce désir de recherche afin d'élargir sa propre perception. Alors. Jouons, inventons de nouvelles situations substituées. Elles nous montreront de nouvelles voies où l'exhortation, parfois l'invective, céderont la place à de nouveaux schémas motivés par le désir d'altérité. Pour l'orchestre, une répétition peut être un chemin ardu à travers les codes afin de mieux s'y confronter, de mieux les appréhender et de mieux les dépasser. La confrontation, non le conflit, est indispensable à la mise en œuvre de la rencontre et des pluriels qui s'expriment. Jouer à l'orchestre est une confrontation heureuse, laquelle nous amène vers des situations extraordinaires qui sont celles d'ouvrages de fiction sonore aux frontières de l'harmonie. Nous frôlons la rupture avec celle-ci, ou bien nous la mettons à mal mais pour mieux cheminer dans le fait de la retrouver, cette consonance, et par là même d'accomplir ce retour sur nous-mêmes. Quand je fais de l'opéra, il y a toujours cette phase assez, assez incroyable au bout de dix jours de répétition avec des chanteurs. Vous faites Carmen, vous faites Traviata. Les premiers jours, on apprend à se connaître les uns les autres et on apprend à cheminer à travers la partition sur laquelle on a été convié. Et puis au bout de quelques, quelques temps, c'est plus une soprane qui vient en répète, c'est Violetta de la Traviata. Et mon, mon travail, ça consiste aussi à leur dire, nous, vous n'êtes pas les personnages. Vous n'êtes pas Carmen, vous n'êtes pas Don José, vous n'êtes pas. Nous ne sommes que des interprètes. C'est-à-dire que par le filtre de, de, de, de l'interprète, on vit ces émotions qui sont, c'est pas la vraie vie, mais ça nous emmène très loin. Pourquoi Pour avoir la capacité à mieux revenir et de nous porter toujours en extension de nous-mêmes, y compris sur ce qu'on éprouve et ce qu'on ressent. Mais ne faut pas s'y tromper, nous ne sommes pas ces personnages. Quelle horreur. Nous créons de, de nécessaires dissonances, comme je vous disais, pour pouvoir mieux retrouver le chemin de la consonance. Comme en toute chose, l'harmonie n'existe qu'en réponse à une tension éprouvée précédemment. Il est aisé pour un orchestre de jouer très très fort, tout en puissance. En revanche, tout l'art des nuances discrètes, des couleurs de l'intime vécues sans contrainte et parfaitement assimilées, traduira seule la cohésion de cette formation orchestrale. Mais alors que nous jouons ensemble, Respectueux du rituel, étayés par l'éducation, nous pouvons enfin identifier tous les interstices de liberté et donc de créativité offerts par la partition. Celle-ci ne connaît aucun dogme. Elle n'existe que par la traduction humaine que nous en faisons en ce moment précis. Elle est façonnée par l'émotion, le partage et l'élévation c'est un souffle de liberté incompressible qui traverse toute œuvre d'art qui, je le redis, n'aurait jamais été destinée à la moindre propagande. Vous voyez combien la musique est dangereuse pour le pouvoir des talibans ou pour celui des mollas. Mais pour que la partition devienne symphonie ou opéra, il faut que l'acte soit entier, sincère dans son engagement. À commencer par celui qui le porte le temps d'un concert porter cette vision, cette mise en œuvre. Il ne peut cependant pas être question uniquement de raison, de logique, de pragmatisme, car toutes les dimensions humaines sont inscrites dans le désir ou dans la lutte pour ne pas perdre ce désir dans l'inspiration et dans l'imagination. Ce n'est pas de collaboration utile dont il s'agit, mais de l'exaltation et de l'incarnation de ces valeurs portées par le souffle de l'inspiration. Incarner les valeurs nécessite probablement l'abandon des principes, souvent personnels, au profit de l'empathie et de la circulation de la pensée. Au sein de ces valeurs, le processus d'inclusion appelle dès lors la création d'un indispensable vocabulaire commun. Aucune uniformisation n'est préconisée ou souhaitée. Il faut laisser le pluriel du monde et tous les champs de la complexité apparaître. Faire un avec du multiple dans un désir réel d'équité, d'altérité, de solidarité et de créativité. La musique représente cet équilibre entre l'imprévu et le prévisible et qu'entre les deux existe l'empathie, mais aussi l'expression maîtrisée de nos sentiments. L'apaisement, tout comme l'harmonie, ne se décrète pas. Promouvoir la complexité du monde, comme un synonyme de richesse, éduqué sans cesse et encore, pour se défaire de nos peurs, tracer toutes les cartographies possibles, celles du sensible, celles des engagements, celle de la créativité. Il se peut que notre modèle occidental soit fatigué, peut-être même devient-il famélique. Nous érigeons en France trois dogmes en divinité républicaine et en laissant parfois certains s'autoproclamer détenteurs de la lumière collective et gardiens de ces piliers de notre société, alors que nous en sommes tous garants et dépositaires. La laïcité, c'est le fondement de nos acceptations mutuelles et de la reconnaissance que nous devons tous nous témoigner. Le droit d'association, qui permet d'unir les volontés à tous les désirs et de créer les conditions du jeu, j e exploration, confrontation et engagement. Et enfin, la démocratie, dont nous sommes d'avis de consommateurs, peut-être même aussi des prédateurs, préférant souvent le rôle du commentateur et du prescripteur au détriment de celui de l'acteur. Un monde riche et complexe, indique une éducation très large, généreuse, populaire. Une vision simpliste n'est pas une vision simplifiée. Le monde, nos sociétés, rien n'est bipolaire, rien n'est entièrement blanc ou entièrement noir, et le bien et le mal finissent probablement par se dresser l'un contre l'autre, uniquement quand l'appauvrissement de la pensée est parachevé et sa paralysie totale. L'éclairage est donc déterminant, je dois maintenir mon désir de préserver la vibration. Je dois empêcher que ne s'éteigne cette vibration sous les coups du fatalisme ou d'une apathie sociale qui ne saurait plus la prendre en compte, qui ne saurait plus la valoriser. Je souhaite aujourd'hui privilégier et œuvrer pour toutes les polyphonies du vivant, pour des partitions riches, extrêmement développées, aux contrepoints multiples Véritable trompe-l'œil sonore qui nous renvoie à l'infini du champ des possibles, lequel ne se résumera jamais à l'expression d'un courant unique et à ses simples modes d'accompagnement. Je vais terminer avec une citation de Michel Serres. C'est tellement rare, c'est tellement improbable, c'est tellement miraculeux que c'est peut-être ça, la civilisation et la culture, Rencontrer quelqu'un qui écoute. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merci beaucoup Philippe Forger. Est-ce qu'il y a des, des réactions, des, voilà, des, des questions, compléments euh dont vous souhaiteriez nous faire part. Oui, j'ai une question euh, que moi j'appelle paradoxe. Alors peut-être montrerez-vous qu'il ne s'agit pas d'un paradoxe, mais vous avez dit tout à l'heure que l'interprétation d'une œuvre musicale était différente, que l'on soit à Londres, Stockholm, Hong Kong ou Lyon. Or, la partition qui a été écrite par le compositeur, elle, elle est parfaitement cadrée. Vous l'avez dit vous-même, vous ne pouvez pas changer ni une croche, ni une double croche. Comment expliquez-vous effectivement ce que moi j'appelle paradoxe entre des interprétations différentes et une partition qui, elle, est construite par le compositeur de manière voulue C'est l'humain. Nous ne sommes pas des machines. La machine va reproduire à l'identique, car elle ne réfléchit pas, elle n'a aucune empathie, elle n'a pas d'existence, humainement parlant. L'humain va absorber les codes, les inscrire quelque part en lui et va pouvoir en donner sa propre traduction. Prenez un poème et donnez un poème à lire à des enfants. Il y aura dix façons de vivre différentes. Prenez un rôle au théâtre et dix personnes, dix personnes qui se succéderaient ici donnerait division l'existence de ce texte différent. C'est là où l'art est totalement adogmatique. Ce n'est ni une pensée politique, ni une pensée religieuse. Et chacun peut s'élever en venant y glaner ce dont il a besoin ou ce dont il va aspirer à découvrir avec ça. C'est pour ça que je dis que dans les espaces du code, il importe, évidemment pour nous, enfin c'est mon métier, de les maîtriser. Le plus, le, je ne vais pas dire parfaitement, c'est impossible, de, de les mépriser au plus, le, les mépriser. Lapsus, lapsus, de les maîtriser au plus près de, de ce qui est demandé. Ça, c'est joli, ça faudrait que je m'interroge là-dessus, quand même. C'est pas mal. Afin, afin d'en être libéré. Afin d'en être libéré. Puisque si la, si la scène n'est qu'un espace de restitution de ses codes, autant que je vous donne ça, mais le, le vecteur de l'émotion sera totalement absent. Nous n'allons pas nous rencontrer. Oui, il, il n'empêche que, alors je reviens, excusez-moi, mais le compositeur, quand lui a écrit cette œuvre, il n'avait qu'une seule vision. Il n'avait pas dix façons d'interpréter l'œuvre qu'il était en train d'écrire. Il n'en avait qu'une, lui. Mais je ne vais, je vais, je vais pas partir de la musique, je vais partir du, du prophète de Gibran. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Où Gibran dit, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont des flèches que vous jetez loin devant vous. Et ils ne sont pas vous. Je pense que, et alors là, du coup, je mets ma casquette de compositeur avant de parler Gibran, ce serait quand même pas mal non plus. J'écris parce qu'il y a le besoin d'écrire. Ce qu'en fait l'interprète, je peux collaborer avec lui. Si ma, mon écriture est relativement précise, je vois qu'il va pouvoir se l'approprier. C'est là que ça commence à vivre. Ça ne vit pas dans la tête du compositeur. Le compositeur, sans l'interprète, il n'est rien. Le chef d'orchestre sans l'orchestre, il n'est rien. Et je, et je pense que c'est ça qui est, qui est un acte extraordinaire et qui, du coup, date de, de siècle en siècle. On va transmettre sur la base de cette immense certitude que ça va vivre sans vous. Bonjour, merci pour votre intervention. Euh, pour rebondir sur ce que vient de dire notre, euh, notre collègue, en fait. Comment on choisit, alors, sur quoi est déterminé, en fait, un premier violon d'un, d'un autre violon, puisque c'est deux interprètes? Alors, les, les, orchestres étant très, très, très structurés, hiérarchisés, c'est à peu près la même structure partout dans le monde. Mais c'est des concours. C'est-à-dire que celui qui a passé le concours pour être sur cette chaise-là, il ira pas sur cette chaise-là sérieusement hein. c'est à dire que pendant 20 ans si c'est sa chaise c'est sa chaise le poste devant c'est peut-être un poste de co soliste ou de c'est pas la même c'est pas la même hiérarchie donc c'est ça vient pas un peu en contradiction du coup avec tout ce qui est de de l'interprétation de, de... l'interprétation non mais, mais en revanche oui j'entendais ce matin quelque chose que j'ai trouvé très très très juste dans les propos de la matinée c'était cette archie institutionnalisation qui ne doit surtout pas être une fin en soi. Et moi, j'ai fait le choix d'une carrière complètement indépendante, donc je suis, je suis libre de mes mouvements, je ne veux pas être attaché à une formation, me la proposer, je ne souhaite pas, parce que je veux, je veux être aussi une bulle d'oxygène qui continue à, à être très, très libre de ce que j'ai envie de dire, de porter, de faire, parce qu'effectivement, ces maisons hyper institutionnalisées en souffrent, mais vous n'avez pas idée. Les orchestres du théâtre, il y a des orchestres heureux et des orchestres malheureux. Je connais beaucoup d'orchestres malheureux. Parce qu'on rentre à l'Orchestre national de ce que vous voulez, on est fier, Mais après, qui vous êtes à l'intérieur, ça ne compte plus. On vous donne des partitions à jouer. Je suis arrivé une année à Thessalonique, qui est un orchestre avec lequel je collabore depuis dix ans. C'est 111 musiciens permanents. Et je, je, je, je, je, je, je vois les musiciens, et on, on se parle en anglais ou en allemand, et me dit Ah, oh, maestro, euh, on est fatigué ». Ça commence bien. Il n'est pas encore dans la salle de répète, et juste avant « Ah, euh, oh, maestro, on est fatigué ».« Ah, vous êtes fatigué. Est-ce que vous avez, vous avez joué beaucoup euh, ?»« Ah oui, oui, la semaine dernière, on a joué ». Il se tourne vers un collègue. Qu'est-ce qu'on a joué Ok, très bien. Moi, je... et, puis, oh, et puis, le maestro, il était fatigant, il était pas bien. C'était qui déjà, le maestro Voilà. Donc Je pense que je suis mangé à la même sauce. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant. On est venu là parce qu'il y avait un, un, un mobile personnel, une raison d'être probablement personnelle au démarrage, et que l'endroit où on se retrouve ne répond pas à ça. Pire que toutes les velléités de, de créativité ne sont pas les bienvenues. Et c'est là où je dis, mais, mais moi mes interstices de silence, c'est fondamental, c'est fondamental. Et une répète bien vécue, c'est une répète où euh, ce pourquoi nous sommes réunis peut s'accomplir, et que en dehors de ce temps consacré à la symphonie de Schubert ou ce qu'on veut, on a encore du temps et des envies qui devraient apparaître tout le temps. Et c'est vrai que l'hyperinstitutionnalisation, ça vient quand même drôlement freiner les choses. Merci. Notre... Merci. Vous avez dit que vous étiez chef d'orchestre pour un orchestre qui avait une histoire, une vie, etc. Donc, ça veut dire que vous, Enfin, pour moi. Ça veut dire que vous ne pourriez pas être chef d'orchestre d'un violoncelliste qui vient d'un orchestre de machin, d'un autre, d'un autre, d'un autre. Non, c'est une, une très bonne question. La... la... Si, si, si, si je prends le, le propos au démarrage, par exemple, il y a, des, il y a des, des endroits en France, en Europe, partout, avec des traditions musicales très fortes. Je pense aux harmonies ou aux fanfares qui étaient liées au bassin minier. Dans les bassins miniers, en Lorraine, en, à Montsoul-les-Mines, en Bourgogne, etc., il y avait une tradition. C'est-à-dire que, bon, bah, les gens travaillaient à la mine, mais il y avait aussi des choses qui leur étaient proposées. Donc, il y a une histoire de ce terreau-là. Ça, c'est génial. C'est des vraies traditions. De ces terreaux-là, il y a beaucoup de très grands musiciens qui ont, après, ont fait des choses assez incroyables. Je pense à Maurice André, hein, qui était du bassin minier d'Alès, au démarrage. Donc, ça, c'est une vraie histoire qu'il faut pas nier, qu'il faut prendre en compte, parce que moi j'adore quand je vais diriger à bah, Thessalonique, à Hong Kong, etc., c'est savoir qui j'ai devant moi. Parce que si à chaque fois j'ai les mêmes profils de musiciens qui sont des Américains établis à Hong Kong ou de, ou de Chinois, de... l'internationalisation, ce n'est pas bon non plus. Donc j'aime bien savoir c'est quoi l'histoire de cet orchestre, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il qu qu a comme attente, etc. Après, ce qui nous unit, encore une fois, c'est la musique. C'est-à-dire, oui, il y, y a un vrai langage universel, dont le point de départ est quand même... Ce n'est pas, pas, pas un truc de condescendance, c'est l'empathie. Et je le dis, mais avec un truc hyper valorisé, c'est l'empathie. Oh, on va avoir ensemble, dans le même temps, des émotions. Et ça, c'est formidable, parce que ça, ça se vérifie, mais partout. Partout, partout. Et ce n'est pas la question de l'esthétique musicale, parce qu'après, on est sur les codes. C'est l'esthétique musicale. C'est bah oh ben ça, c'est pas pour moi. Mais en fait, c'est pas de la musique dont il s'agit. C'est je vais pas oser entrer dans l'opéra ou je vais pas oser entrer dans le, le bon. Ça, c'est les codes. Mais on voit bien que la musique, c'est pas la question de l'esthétique. C'est la question du récit. C'est la question de la narration et que, mais partout, sous toutes les latitudes, on peut on peut rentrer tous dans, dans un désir de l'écrire ensemble ce récit et de se rencontrer d'une manière qui est toujours assez bouleversante. Parce que si je fais un concert, et que ça, là j'étais en, en Grèce fin août, on a fait dans un super théâtre antique, il y avait 2000 spectateurs, plein air, le Boléro de Ravel. Ben, ça fait toujours des points, en public, le Boléro de Ravel. Et c'était un super moment, parce que musiciens qui ont envie, moi je suis là pour ça, ben, donc ben, j'ai très très très envie, et puis oh, de, de cette émulation, il y a quelque chose qui, qui, qui, qui devient un, un vrai matériau sur lequel on commence à travailler. Et une fois que c'est fait, ben, je repars avec ça dans le cœur en me disant « Cette énergie-là, elle va quand même me guider pour les mois à venir. » Et j'avais un ami, alors qui est plus de ce monde, qui s'appelait Henri Beauchot, si vous connaissez, qui était un écrivain, un écrivain psychanalyste. Et Henri, il disait « Le plus dur, c'est de se mettre tous les jours en état de faire. Petite phrase que je reprends. Parce que quand on arrive à tel point de quelque chose qu'on souhaite ardemment, on a cheminé vers ça. Mais si le lendemain, il faut tout refaire le même trajet pour se retrouver au même point, c'est difficile. Hein Moi, il y a des matins, je suis en répète, je n'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai pas envie, au sens qu'il n'y a pas l'énergie du tout. Il n'y a pas l'énergie, je me dis, je me retrouver devant mes, mes, mes, 110, euh, mes 110 musiciens, là, je n'ai pas envie. Je ne me sens pas de porter ça, l'énergie, etc. puis... Je, Genre je me mets à une terrasse de café pas trop loin de la salle, euh, je prends un petit café, déjà ça réveille un peu des trucs et puis après bah je sens que ça se reconnecte tac tac tac tac tac tac tac mais ça il va pas tout seul. Et puis quand je les entends, j'entends trois sons, j'entends que ça s'accorde et tout, il y, y a quand même l'appel du truc puis. A... Allez. Allez, mais ça se décrète pas hein. Par contre, oui, je pourrais m'en éloigner. Je pourrais m'en éloigner, mais c'est pour ça que j'ai besoin de cette notion de plaisir, de désir renouvelé. Renouvelé, c'est important. Hein. Et puis de cette, cette proximité, tout le temps, tout le temps. Parce que j'ai besoin qu'on me dise, euh, oh ben merci, c'était super. Euh, ou alors moi, j'ai à le dire tout le temps. Merci, bravo. Magnifique solo, superbe. Voilà. Mais on a besoin de se porter mutuellement comme ça. On a besoin. Ça reste un matériau très très fragile. Hein. C'est quand, quand on fait le boléro, euh, non, on entend les dernières mesures, ça pète le feu, il y en a de partout. Un... Okay. Moi, je ne suis pas à l'abri Il y en a un qui tombe dans les pommes ou un solo qui n'arrive qui, qui pas à jouer ou qui rate son truc. On est, on est dans la chose vivante, immédiate. Donc, il faut, il faut, il faut se situer en extension de soi-même, ce qui n'est pas un exercice au quotidien euh, toujours simple. Et tout seul, ça n'est pas possible. <rire> Alors justement, par rapport au plaisir, est-ce que en tant que chef d'orchestre ou en tant que musicien, euh, ça vous arrive de jouer des œuvres que vous n'aimez pas, que le public n'aime pas non plus Parce que je pense aux œuvres contemporaines, des fois, qui sont plus difficiles d'accès, mais vous devez faire avancer aussi la musique et, et jouer des œuvres qui euh, bah, sont plus difficiles. Le boléro, bien sûr, tout le monde aime, mais d'autres œuvres plus contemporaines ou anciennes, d'ailleurs, c'est plus difficile. Comment vous... Vous faites passer, vous, des œuvres que vous aimez, que, que l'orchestre n'aime pas ou le public n'aime pas, ou vice-versa, quand vous êtes obligé de diriger des œuvres que vous n'aimez pas du tout Bien sûr. Alors, il y a plein de souvenirs qui apparaissent là. Euh, déjà, musique contemporaine, on a, on a, on a cette, cette chose en France où pendant des années, quand on disait musique contemporaine euh, sur une chaîne de radio ou de machin, oui, on vous appelle. Parce que ça allait être synonyme d'intellectualisme, de froideur, d'élitisme. Je n'ai pas les clés, donc ce n'est pas la peine, ce n'est pas pour moi. Okay. Dans la façon de présenter ces codes, ce n'était pas faux, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, c'est quand même très très différent. Néanmoins, en tant qu'interprète, j'enlève je, ma casquette de compositeur, je mets celle de l'interprète, en tant qu'interprète, ça m'arrive d'avoir effectivement des choses sur le pupitre où j'ouvre la partition, je me dis « Ouh là là, ça ne va pas être simple ça ». Et la, la chose fondamentale, mais vous allez peut-être bondir, hein, je ne me soucie pas du public. Je ne suis pas là pour faire plaisir au public, jamais. Je suis là pour accomplir quelque chose qui, au départ, c'est un préalable, me dépasse. Donc les gens ne viennent pas pour moi, ils viennent pour écouter quelque chose. Si je suis totalement concentré sur cette, cette mission, je donne au public la, la possibilité de nous rejoindre et nous d'aller vers lui. Mais si je pense à faire plaisir au public, c'est perdu. À ce moment-là, si j'étais cuisinier, je ferais que des steaks frites pour les gamins. Ouais, c'est un, un raccourci. Hein. Mais je veux dire, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect de découverte, il y a l'aspect de lâcher prise aussi. C'est-à-dire, venir écouter de la musique, c'est pas venir renouer avec un plaisir qu'on a déjà identifié chez soi, par exemple. J'adore les quatre saisons du Valdi, je ne vais aller écouter en concert que les quatre saisons du Valdi. Ça, c'est un plaisir d'initier. Ça peut exister, mais nous, notre notre mission aussi, en tant que musicien, c'est d'ouvrir tous les champs des possibles, tout le temps, tout le temps, en, en, en, avec cette exigence de qualité. C'est-à-dire, les gens vont venir à quelque chose auquel on les convie, ils doivent y trouver beaucoup de choses et, et être surpris avant tout. Donc, c'est la, la notion du plaisir, je l'ai dans l'accomplissement de ma tâche, pas toujours dans les musiques que je fais, mais ça n'a pas d'importance. Je, je vais vous confier un secret. On coupera hein, sur YouTube. J'aime pas Brahms. Aimez-vous Brahms Non. Ça m'a toujours, ça m'a toujours semblé le, le, le, le, le summum d'une écriture tiède faite pour faire plaisir à ceux qui avaient les connaissances. Ça, me, je n'aime pas du tout. Mais ça m'arrive d'en faire parce que c'est fait quand même partie des compositeurs qu'on retrouve régulièrement dans les programmations, auquel cas j'ouvre et je vois que mais tout est bien pensé, tout, est bien, tout sonne, tout, tout existe. Mais c'est un voyage que si on m'avait demandé, je n'aurais pas fait moi. Je serais bien allé dans un autre pays. Pour autant, il n'est pas déplaisant celui-là. Donc je, je redeviens l'interprète et je me donne à fond dans cette mission qui est de faire vivre une œuvre de Brahms. Par contre, et je termine juste avec ça très rapidement, j'ai eu aussi des créations à faire qui, franchement, étaient mal pensées et mal écrites. Et là, et là il ne reste plus rien. Donc, Mais, mais ça m'est arrivé avec, euh, en n'étant pas content content de la relation avec un compositeur qui, en plus, ne nous donnait pas les clés. C'est-à-dire, si le, si, si le créateur nous dit « Je ne sais pas l'écrire, mais voilà ce que je vois, ce que j'entends. » Ça, je peux le comprendre. Que tout ne passe pas par les mots ou les notes ou les codes ça, je peux comprendre. Peut-être qu'ensemble, on va y arriver à dégager cette vision. Mais quand le compositeur ne veut pas, bah, ça donne, bah, on, a, on, a, on a enlevé des pages parce que ce n'était pas faisable. Quoi. Et là, c'est plein d'énergie à des mauvais endroits, et probablement pour des mauvais mobiles. Bonjour. Dans notre orchestre, on peut avoir souvent des musiciens qui veulent jouer un peu plus fort que les autres ou qui sont démotivés aussi. ou qui sont fatigués. oui. oui, oui, oui. Donc, comment les faire euh, adhérer à ces projets collectifs euh, et jouer dans l'orchestre euh, Ça, c'est fondamental. Hein, l'orchestre, euh, c'est une espèce de micro-société, hein, comme, comme effectivement, on peut, on peut mettre des parallèles à, à plein d'endroits. Euh, ceux qui sont fatigués, ben, c'est parce qu'ils sont usés. Et je pense que leur créativité, ou en tous les cas le sens de leur propre utilité au sein de l'orchestre, ça s'est estompé pour eux. Donc il faut repenser un autre rapport de la structure avec ces gens-là. Moi, le musicien qui arrive de l'extérieur pour le temps d'un concert, en 4-5 jours, je peux leur faire des sourires, je peux leur parler de la même façon que je parlerai à ceux qui sont plus toniques et plus présents au premier plan. Je ne vais, vais pas élaborer des, des différences de, de comportement. Mais en revanche, ça veut dire qu'au sein de la structure, faut les faut les identifier et il faut les accompagner, ces gens-là. Très concrètement, moi, j'ai vu ça dans certains orchestres, mais on voit ça avec des corps de ballet, avec des danseurs. Des danseurs qui arrivent en bout de carrière, c'est très cruel. Parce que là, ça veut juste dire, vous êtes devenu moche, vieux, et euh, vous y arrivez plus. Et des fois, c'est dit comme ça, hein. Donc, c'est terrible, c'est terrible. Et ça fait pas très longtemps qu'il y a des procédés, aujourd'hui des processus, des protocoles qui permettent de les réaccompagner vers une, une réorientation professionnelle. Et ça, je trouve qu'à chaque moment, on devrait pouvoir dire à n'importe qui, peut-être dans tous les métiers, nous, on le fait dans nos métiers, peut-être, il faut passer à autre chose. Le, le, le simple fait de dire, je peux recouvrer ma liberté quand je veux, c'est déjà pas si mal. Après, bah, celui qui est de mauvais poil ou qui veut jouer plus fort, moi, mon métier, c'est de dire « halte au feu, la règle, c'est ça ». Et là, bah, s'il faut faire preuve d'autorité, on fait preuve d'autorité. Mais en général, ça, ça se passe pas mal. En général, ça se passe pas mal. Celui qui surréagit son, son rapport au chef d'orchestre, c'est soit celui qui a une petite, euh, petite tradition personnelle d'être un peu le, le caïd, le cacique dans le groupe. Donc, quand, quand il y a un nouveau chef, il veut marquer son territoire. Ça, c'est dans des super orchestres, hein, vous seriez surpris. Hein. Mais, OK, c'est pas, pas grave. Celui qui, j'ai eu au début, celui qui volontairement fait des fausses notes pour montrer, euh, pour chercher, est-ce que j'entends bien OK, voilà. Oui, oui, bah, on a ça aussi. Hein. On a ça. Voilà. Euh, voilà. Non, mais on a, on a tous les... Enfin, je veux dire, c'est des trucs de... C'est de la mauvaise foi, quelque part. C'est pas plus méchant que ça, mais c'est très immature. Et c'est des comportements qu'ils n'auraient pas à l'extérieur de l'orchestre. Et au sein de l'orchestre, bah, il faut qu'ils se montrent entre eux des petits trucs de règles, de comportement, de machin. Bon, C'est leur mécanique interne aussi. Après, celui qui est en danger, par exemple, il y a un solo à faire très difficile. Il a une très forte responsabilité. Je vous disais, par rapport à la légitimité dans le regard de ses collègues, avant tout, et puis après avec le public. Donc, un, un solo très, très dur. Euh, moi, mon boulot, ce n'est pas d'avoir peur à sa place en étant comme ça. Mais en, en, en trouvant tous les espaces possibles où il va pouvoir être rassuré et faire ce qu'il sait faire. Par contre, c'est vrai que si je crée moi un, un cadre hyper stressant, vous avez des chefs qui dirigent au moment d'arriver sur des solos qui font ce genre de geste, la tête dans les épaules, on respire plus, et puis ça, c'est... non, <rire> ça marche pas. Donc c'est vrai qu'il faut, bah, il faut accompagner avec aussi bah, ressentir cette difficulté. La difficulté d'un soliste à tel endroit, c'est celle de tout l'orchestre, et c'est la mienne. Donc je ne dois, dois pas me dire à ce moment-là, on se débrouille, c'est sa partie, moi je... il fera ça très bien. Il faut réellement être là. Être là. Ça se décline de manière très, très sensible et très subtile selon, selon chaque personne. Hein, voilà. Les cas, ne, ne jamais laisser partir quelqu'un du groupe dans son comportement, son attitude. C'est toujours aller chercher, toujours, toujours. Moi, sinon, ça s'entend tout de suite. Hein. Sur le plan sonore, moi, j'ai des déséquilibres immédiatement. Hein. Une couleur de voix ou, ou un instrumentiste qui ne joue plus le jeu ou qui n'a pas envie. D'abord, il gêne ses collègues. Concrètement, il, il les gêne tout de suite. Juste une anecdote parce que j'ai dirigé pendant très longtemps des productions à l'Opéra de Lyon. Et un matin à l'Opéra de Lyon, il y a eu une répétition. On faisait la damnation de Faust de Berlioz et il y avait les chœurs qui répétaient tout, tout, toute une répétition avec le metteur en scène. Et pour un metteur en scène mettre les chœurs en scène, c'est ce qu'il y a de plus long. Parce que bah, c'est un peu millimétré, donc ça prend vraiment vraiment du temps. Bon. Le chœur de l'Opéra de Lyon, je les aime beaucoup. Hein. Ils étaient de mauvaise humeur, ils étaient grincheux, ils n'avaient pas envie. Ça allait être compliqué. Et on a eu, au bout de dix minutes de répète le matin, cette phrase qui est venue de l'arrière du cœur où quelqu'un a dit à un collègue « Mais va te laver les dents !» Alors ça, c'est du quotidien brut. Dans un opéra national, <rire> de gens qui doivent réapprendre à cohabiter ensemble. Et là, on peut se dire Berlioz, l'art lyrique, le public, c'est loin, hein. Mais parce qu'ils ont aussi ces moments de… On n'y arrive plus. Juste ça, on n'y arrive plus. En tournée, les régisseurs, euh, dans, quand il faut prendre l'avion ou le train, ils font la liste parce que, alors attends, dans, dans l'avion, je ne peux pas mettre machin à côté de machine, ça, ça ne va pas le faire. Ces, ces fameux espaces de liberté que j'interroge dans la partition, ils existent dans le collectif, hein, bien sûr. C'est-à-dire, il ne faut, faut pas… Il faut laisser du silence il faut laisser de la place à rien, parce que dans le rien, il y a plein de choses qui vont apparaître qu'on qu ne doit pas quantifier à la place des gens à l'avance. Notamment, bah, qui se réapproprient un petit bout de relation, une temporalité, euh, une façon d'être ou de, de, de renaître dans un collectif, dans un groupe. Les plus durs aujourd'hui dans un orchestre, après j'arrête de parler, hein, les plus durs dans un orchestre aujourd'hui dans, le, dans les relations, c'est les musiciens les plus jeunes parce qu'ils ne sont pas du tout sur la notion de transmission. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un orchestre, des très beaux orchestres, et justement, cette notion du territoire s'en foutent. Alors qu'il y en a, ça fait 20 ans qu'ils sont là, dans la ville de ce que vous voulez, euh, et, et, et donc ce qu'a ce qu vécu l'orchestre, les grands moments de l'orchestre, les moments difficiles de l'orchestre, ils ne cherchent pas à être en résonance avec ça. Comme s'ils apportaient des fois pour certains une compétence, alors une valeur instrumentale là, mais c'est tout. Et le reste ben, doit s'enorgueillir de les avoir. Donc moi, ça peut m'arriver aussi d'être en conflit avec des, des, des, des solistes dans les orchestres, des jeunes, hein, qui je dis mais euh, je veux bien juste que vous essayiez de faire ce que je vous demande. Si, on va essayer. Non, mais on va le faire, là. <rire> Et de ne pas céder, parce que je vois bien que c'est aussi un petit diktat de, de celui qui porte de l'énergie, plus que d'autres. Voilà, il y a des ajustements générationnels aussi à faire, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Merci.